On se retrouve sur mon Dove préféré qui est Cubase. Cependant, ce que je vais dire est valable sur tous les autres Doves. On est dans l'étape de la mise à plat. Donc euh, la mise à plat, c'est le premier réglage des volumes par rapport au, au morceau. Euh, donc euh, c'est comme un ingénieur du son qui aurait reçu des, des pistes d'un artiste et, et euh, il ne connaît pas forcément le morceau. Et il va essayer de mixer comme ça, de telle façon à ce qu'il y ait un premier rendu. Ce n'est pas tout à fait la première étape que l'ingénieur du son va faire. La première étape que l'ingénieur du, du son va faire, c'est tout un traitement des pistes préalables, euh, c'est-à-dire le DC Offset, le, le Gain Staging, la découpe des pistes et le, le traitement des silences. Si tous ces termes ne vous disent rien, je suis en train d'écrire une formation qui sera bientôt en ligne sur mon site et qui traite du mixage de A à Z. Donc, euh, si vous n'êtes pas au point sur cette étape là qui est très très importante, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon site quand cette formation sera en ligne. Donc voilà, on a un morceau qui a été réalisé pour le tutoriel. Donc on va essayer de faire une écoute active Donc une écoute active, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, dans un premier temps, essayer de distinguer les instruments mélodiques des instruments rythmiques, les instru instruments lead des instruments d'accompagnement ou, ou du background, euh, et de faire une petite analyse rapide au niveau des fréquences de chaque instrument, euh, tout simplement pour voir qui, quel instrument risque de masquer ou d'être en conflit avec euh, tel autre instrument. On, va, on regarde rapidement ce qu'il y a comme instrument donc tout ce qui est en bleu c'est euh, toute la drum ensuite une basse, un orgue, un piano deux guitares, une qui est claire, acoustique et une qui est électrique et saturée un saxe, une trompette et euh, un vocal, un lead vocal bon, j'ai essayé de mettre des, des instruments qui sont assez hétéroclites euh, pour des raisons euh, pédagogiques hein. on se fait une petite écoute de tout ça Thank you.